Bonjour, c'est Pierre Momon. En immobilier, il est un conseil qui revient très souvent, c'est celui de cash flow positif. Plus précisément, en investissement immobilier, on nous conseille de faire des opérations avec du cash flow positif. Ce conseil est excellent. Il est d'ailleurs étroitement lié à la notion de rendement locatif élevé. Maintenant, il faut aller plus loin. Et la vraie question à poser, le vrai conseil, c'est cash flow positif, où il met pendant combien de temps dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous mes réflexions sur la question de la pérennité du cash flow et du rendement locatif dans la durée. Comme d'habitude, si ce thème vous intéresse, alors cliquez sur le pouce bleu vers le haut qui est en bas. Et si vous estimez que ce thème n'a pas d'intérêt, n'hésitez pas, cliquez aussi sur le pouce bleu qui lui est tourné vers le bas. Naturellement, je préfère que vous cliquez sur le pouce bleu qui est tourné vers le haut. Alors, commençons la, la première étape de cette réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'un cash flow Rappelons quelques définitions essentielles. Le cash flow, c'est la différence entre l'argent que vous sortez sur une période donnée, on va raisonner sur du cash flow mensuel par exemple, c'est donc la différence entre vos, enfin, vos rentrées d'argent sur la période considérée et vos sorties d'argent sur la période considérée. Donc dans le cas d'un investissement locatif qui a été fait à crédit, le cash flow, c'est la différence entre, d'un côté, les loyers qui, qui rentrent, sans les charges locatives, car euh, les charges locatives, c'est un simple remboursement à partir de charges que vous avez vous-même avancées au syndic, donc on n'en tient pas compte. Euh, donc d'un côté, ces loyers, et de l'autre côté, l'ensemble des charges de fonctionnement de votre opération, c'est-à-dire, euh, bien, la, ta la taxe foncière, euh, les charges de copropriété, et même si vous n'êtes pas en copropriété, dans un immeuble, vous êtes seul propriétaire il y a quand même des charges d'entretien de l'immeuble. Euh, probablement des charges des honoraires de gestion locative si vous avez confié la gestion locative à un, euh, un professionnel, de façon à vous en dégager. Avec ces honoraires de gestion de, de locative, il y a également des, euh, des coûts euh, de, de l'assurance qui couvre vos loyer en cas d'impayé ou en cas de vacances locatives. Euh, je crois n'avoir rien oublié. Euh, voilà pour le fonctionnement. Et puis, puisqu'on est dans l'hypothèse d'un financement à crédit, euh, il faut aussi enlever la totalité de la mensualité de crédit que vous remboursez tous les mois. Donc cette différence entre le loyer et l'ensemble de ces charges de l'autre côté, euh, c'est ce qui correspond à la notion de cash flow. Autrement dit, c'est l'argent qui vous reste dans la poche si votre opération a été euh, montée de façon euh, judicieuse, ou c'est au contraire l'argent qu'il faut sortir de votre poche si votre opération a été moins bien ficelée. Le rendement locatif en ce qui concerne cette notion là c'est une comparaison entre toujours le loyer qui rentre dans votre opération euh, et le prix de votre immobilier. Alors on va être plus précis c'est une, une fraction donc un, un rapport au numérateur vous avez les loyers net de charge, c'est-à-dire, en fait, le cash-flow euh, moins, euh, bien sûr, euh, le remboursement du prêt qui, lui, n'entre pas dans euh, les considérations de rendement locatif. Euh, donc, c'est le loyer, euh, le, ca le cash-flow plus le remboursement du prêt, ça, ça dépend de quel sens, dans quel sens vous mettez, les, vous mettez les signes et les additions. Et au dénominateur, le prix de revient de l'immobilier, c'est-à-dire le prix d'achat plus... Les travaux que vous avez faits plus les frais de notaire. Alors, à partir de ces définitions, on voit tout de suite qu'aussi bien le cash flow que le rendement locatif évoluent dans la durée, tout simplement parce que les termes de l'opération, des opérations qui sont le résultat, évoluent eux-mêmes. Les loyers ne sont pas constants dans la durée et les charges ne sont pas non plus constantes. Donc ça c'est une étape essentielle pour bien saisir la problématique de la variabilité du de, de cash flow et du rendement locatif net, autrement dit de la performance de votre opération d'investissement immobilier dans la durée. Le problème, et c'est la mauvaise nouvelle, nouvelle c'est que le, les loyers dans la durée évoluent à la baisse, et je vais dire tout de suite ce que j'entends par évoluer à la baisse, et les charges, elles, évoluent à la hausse. Alors, comment ça, les loyers évoluent à la baisse Vous allez me dire, mais les loyers sont indexés. Oui, ils sont indexés, mais ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Ils sont indexés sur ce qu'on appelle l'IRL, l'indice hein, de revalorisation des loyers, euh, qui est calculé euh, enfin, de manière euh, toujours plus ou moins complexe, comme, le, comme tous les indices, avec une volonté qui est une volonté de type social, qui est de freiner la hausse des loyers par rapport à l'inflation. Autrement dit, dans la durée, votre loyer va augmenter moins vite que l'inflation. Ce qui peut être dit par une formule simple que j'employais au début dans la durée, les loyers baissent en euros constants. Pour les charges, c'est le contraire. Parce que, autant vos loyers ne sont pas indexés sur l'inflation, autant vos charges, elles, le sont de facto. Puisque l'ensemble des charges, euh, ce sont des prestations que vous allez payer à des fournisseurs extérieurs pour entretenir l'immeuble ou pour effectuer euh, les, euh, les prestations de mise en location, de suivi, etc. Euh, ces gens-là, évidemment, euh, ne travaillent pas à perte dans la durée et donc vont euh, revaloriser leurs coûts et leur prix de revient en fonction de l'inflation. Donc on a un numérateur qui fait comme ça, j'ai le genre d'attendre, bien sûr, et on a un dénominateur qui fait comme ça. Donc, ce qui veut dire que le rapport des deux, bah, lui, il fait comme ça. Et quand on essaie rapidement de mesurer à la louche l'ampleur des phénomènes, on se rend compte que la dégradation du rendement locatif et du cachot vont être et, enfin, va être rapide, et c'est l'affaire en fait, de quelques années. Pourquoi Parce que parmi les charges euh, qu'il y a donc, dans la, la mauvaise partie, les termes de la comparaison, dans la partie qui est en, en, de la sous, dans la qui est en soustraction quand on parle du cash-flow dans la partie qui est en division quand on parle du rendement locatif, euh, il y a les frais de remise en état, le mot remise en état est parfois excessif, en tout cas les frais de rafraîchissement euh, des appartements à chaque fois qu'un locataire s'en va. L'idée étant qu'il faut toujours être en capacité de, de louer vite et de louer à des personnes désirables en tant que locataires. Il faut donc offrir des biens qui soient non seulement en bon état, mais qui soient d'un aspect le plus proche du neuf. Ce qui veut dire que si vous avez un changement de locataire tous les trois ans en moyenne, ce qui est en gros la moyenne, on va dire que tout type de biens confondus, enfin du moins entre le T1, le T2 et le T3, vous avez des durées moyennes d'occupation qui sont de 3 ans. Bon, même si dans certains cas ça peut-être 6 mois, dans d'autres ça peut-être 10 ans. Mais si tous les trois ans vous êtes amené à faire, ne serait-ce que euh, la repeinture de l'appartement, il n'est pas question de le faire soi-même, c'est euh, euh, c'est anti-efficace, euh, anti ça, va, ça va contre la logique de l'investisseur, qui est de déléguer tout ce qui n'est pas du domaine de son cœur de métier, euh, eh bien, vous aurez euh, prôné euh, le coût de repeinture d'un appartement de 40 mètres carrés, on va être à 3 500-4 000 euros, ben 3500 ou euros si l'appartement était loué, euh, mettons 350 ou 400 euros, pour prendre des, des valeurs qu'on a euh, en France, en dehors des, des très grandes villes, euh, bien on s'aperçoit que ça représente quelque chose comme 9, 9 mois de loyer. Bon, 9 mois de loyer sur une période de 3 ans, c'est-à-dire sur une période de 36 mois, ça fait le quart, le quart des loyers. Euh, donc, autrement dit, euh, raisonnant sur, sur le rendement euh, le dénominateur lui a augmenté de 25% autrement dit que le résultat va baisser de 21% et euh, si vous aviez au début de l'opération un bon rendement locatif net par exemple de 8% ce qui est déjà très bon et euh, eh bien euh, trois ans après du fait des travaux que vous aurez fait enfin, des travaux de rafraîchissement que vous aurez fait pour euh, les, les besoins de, de votre performance sur le marché locatif euh, vous, vous n'aurez plus que 6% de rendement locatif net. C'est pas pareil. Quant au cash flow, ben, quant au cash flow, on va pas on va pas faire le calcul, mais c'est évident si vous augmentez euh, la partie euh, du côté droit, la partie de la, de la différence euh, de la ventilation, puisqu'on résonne en mensuel, de la ventilation sur un mois de ce qui, a, de ce qui est matérialisé d'un seul coup au bout de trois ans. Il en prend un sacré coup votre cash flow. Alors on comprend, on comprend rapidement, sans même avoir besoin de poser les calculs. Donc en, en quelques années, euh, vous avez votre cash flow qui va devenir nul, et puis après négatif, euh, et votre rendement locatif, qui va passer de, de performant à correct, et de correct à mauvais. Donc à partir de là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la problématique qui est comment gérer au mieux un bien immobilier dans la durée. Donc, je vous propose, je vous propose trois pistes de réflexion. Je commence à être fatigué, j'ai parlé, j'ai réfléchi. Euh, donc, je vous demande, vous, de prendre le relais. La première piste de réflexion, c'est bah, quels sont les moyens, les solutions qui permettraient de limiter euh, le phénomène d'augmentation des frais d'entretien et donc de ralentir euh, cette, euh, phénomène, ce phénomène négatif de la baisse tendancielle du rendement et du cash flow. La deuxième piste, la deuxième piste, c'est tout simplement, bien, on prend acte on pratique du phénomène et on en déduit qu'il y a un moment où le plus, le, le plus pertinent va être de vendre son bien immobilier. Donc c'est la deuxième piste à laquelle je vous demande de réfléchir. Euh, essayez de trouver une règle. Pour bon, ma part, j'ai évidemment une idée. Essayez de trouver une règle qui définisse ou un critère ou un ratio définissent à partir de quel moment il faut se séparer d'un bien immobilier euh, compte tenu de ce phénomène de baisse des performances locatives et puis il euh, y a une troisième réflexion que l'on peut que l'on peut ouvrir et que l'on doit ouvrir et c'est pour ça que je vous ai parlé il y a peu de temps je crois dans mon avant dernière vidéo des SCPI ne vaut-il mieux pas compte tenu de cette réalité là euh, Considérer que, dans beaucoup de cas, on n'échappera pas à une performance avant impôt, bien sûr, inférieure à 6%, voire même plus basse encore, au bout de quelques années, et plutôt que de s'exposer à l'ensemble des contraintes qu'il y a à faire de l'immobilier en direct, ne vaut-il mieux pas, tout simplement, investir dans de SCPI à crédit, puisqu'on part l'hypothèse qu'on a fait l'immobilier à crédit, euh, pour faire du capital à crédit. Donc voilà les, les trois pistes que je, que je propose. Euh, N'hésitez pas, et je, et je vous sollicite pour le faire, à, à indiquer vos commentaires dans la zone de commentaires. Euh, vos commentaires, c'est euh, « moi je pense que »,« il faut faire comme si », ou euh, « dans ton analyse, euh, tu n'as pas tenu compte d'eux ou « tu as surpondéré ceci ou cela euh, ». Autrement dit, ce que je voudrais, c'est qu'un débat se... Euh, se, met, se mettre en marche pour faire avancer cette question. Voilà pour cette vidéo. Si la vidéo vous, vous, vous a plu, euh, compte tenu de la façon dont j'ai traité, cliquez sur le pouce bleu. Et bien sûr pour connaître la suite, puisque je vais dans une prochaine vidéo euh, vous parler de la solution qui consisterait à basculer vers la SCPI dès le début, et eh bien abonnez-vous à la chaîne en faisant passer votre souris en bas à droite sur l'icône verte et bleue la petite cloche apparaîtra et il vous suffira de cliquer pour vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt.